que vous avez recruté un serviteur, plus un, plus un. Ajoute le compagnon de votre dernier adversaire dans votre main. Je pense que ça va être Tess, non Tess, c'est cool. Hein. Seigneur est pas trop mal, mais Tess, il est cool. Ouais, il y a plus que 30 PV. Merci, au Keftal. 11 mois déjà. Merci pour ton aide. Merci infiniment. C'est ma première game. Merci beaucoup. Et merci à Cyrold également. Merci à vous pour votre soutien. Merci infiniment. Merci à vous. Merci, infi merci euh, bah, re infiniment. Merci <rire> infiniment. Il y a beaucoup d'infini. Euh, donc c'est un taverne 4. 17 mana. On va prendre ça. C'est bien avec Tess. Il faut gagner les combats. Pour qu'ils soient réduits de 3. Si vous faites égalité, ça réduit de 3 également. Si vous perdez, ça réduit de 2. Et on n'est plus qu'à 30. Est-ce que ça change grand chose euh, Bah en fait, moi était, ça, elle était plutôt à 46-47. Là elle est à 42. C'est assez intéressant, ils ont, dû, euh... ah, ils ont dû tester et faire que. Ils ont dû voir que vu que ça équilibrait peut-être plus le jeu, je ne sais pas. Waouh, super, super départ. Super départ. On va regarder un petit peu les, les buddies des autres. Donc le buddy d'Asducas, il est taverne 4. Actualise la taverne de Bob avec le, en cri de guerre avec le serviteur de niveau le plus élevé de la troupe de guerre de chaque adversaire. Actualise la taverne de Bob avec le serviteur de niveau de la troupe de guerre de chaque adversaire. Oh wow Donc il prend les meilleurs, enfin les meilleurs, en tout cas les plus hauts. Ah oh c'est sacrément fort Les plus hauts serviteurs de chaque adversaire. Botani, bon lui on connaît au début de... À la fin du tour, il ajoute un serviteur aléatoire de votre niveau de taverne dans votre main. Pas très très fort, en tout cas de mémoire il n'était pas très fort. Donc lui il était vraiment cool à l'époque. On peut tripler. On peut tripler. Au prochain tour non On prend ça. On fait ça, ça, ça, gel. Prochain tour, on fait 2 plus achat plus vente pour proc les clientes. Remarque, non, on a 2 plus achat et passe. Hein. Ok. Merci 3DETO. Coucou fils, j'espère que tu vas bien. Bah, ouais, je vais super. Je suis trop trop content de pouvoir jouer euh, dans la nouvelle méta BG. là. J'avais trop trop envie. Ouais, ouais, ça fait, ouais, ça fait plaisir les body clair. Merci pour ton aide, merci beaucoup. Euh, ah oui, on était donc à euh, Omu, donc euh, un, peu, un peu lourd, taverne 5. Euh, lui c'est le TC. Donc pour 4 mana, tu découvres un compagnon. Tu débloques au niveau 2 et ça transforme un compagnon en carte dorée. Un compagnon en carte dorée. Je découvre un compagnon et il va transformer un compagnon en carte dorée. Transforme un compagnon Tu dors un compagnon ou tu le transformes en carte dorée tu le rends pas doré, le compagnon. Vos Axirel, ah, elle a plein de. Franchement. En vrai, bah, on s'en fout, hein. un seul suffit. Hein. Pas mal ça après il n'y a pas démon enfin, c'est peut-être un peu moins fort sans démon après euh, le reste est pas incroyable navigateur j'imagine merci Naty stream pour le prime merci beaucoup merci infiniment merci pour ton aide ah, le ça c'est. net. ça s'est pas affiché si il y a eu l'alerte j'ai pas vu euh... Bon elle elle connaît, on connaît, votre prochain pouvoir héroïque se tr transforme la cible en carte dorée et ça arrive un tour plus tôt. Moi j'adore. Euh, lui c'est plus un d'attaque. Ah plus un d'attaque pour chaque pièce d'or dépensée pendant ce tour. Ou plus un PV. Ah avant c'était plus un plus un. Donc plus un ou plus un. Oh intéressant. Et c'est beaucoup moins fort, mais c'est. Heureusement. Et puis lui il met des cartes dans la main, ajoute un serviteur aléatoire niveau 1, 3 et 5. Et la Xyrel enfin dès qu'on joue un serviteur qui a autant d'attaques que de PV, il prend plus de plus de 2. J'adorais moi le les lecs. Bon. Les legs de. Enfin le. Le bébé Elec plutôt. J'ai il avait rien de spécial. On va payer là, hein, je pense. On va le payer. Ok. Ouais, comme ça on commence à... Ouais c'est pas mal. Comme ça on commence à baisser l'autre pour l'avoir endoré. Ah c'est intéressant. Hein. On n'est pas trop mal heureusement en cliente elle est vraiment vraiment strong Elle tient la baraque Elle tient la baraque La plume poétique Réduit le coût de votre prochain compagnon De deux pièces Intéressant très très cool La plume poétique Nice. <rire> bon, il avait des plumes poétiques, mais on s'en moque. Quoique, on va voir. Il a, ouais, a plumes et des cailles. Bon, ça, c'est gros. Hein. Super. Enfin mon stock de Baron. Ah, dommage. Sacrément gros, quand même, en termes de pièces. Est-ce qu'on veut des plumes poétiques en anglais, des Poetic Lovers. Euh. Je sais pas trop. Je pense pas. On rôle, non Il bah, faut quand même gagner les combats. Hein. J'aime bien ça. Est-ce qu'on met tout sur euh, Titus Il n'y a pas bête, il y a pas, pas démon. C'est faible ça, Titus. On va le mettre là parce que ça, je peux avoir deux gemmes. Je, le... je continue à perdre le mana flottant pour la cliente. Je pense qu'elle est vraiment très très forte. Oui il a ça, lui C'est le mien, ça. Pourquoi il a le mien en doré Merci Tisma, salut Fiche, un plaisir de m'abonner sur ta chaîne en espérant que tu, ailles, que tu ailles bien et que tu sois pas trop déçu de pas aller chez Konix aujourd'hui. Non, bah révolte, hein. il y avait la révolte. Donc j'irai euh, quand je pourrais prendre le train. Transforme un compagnon en carte dorée. on copie lui, non, ça va juste le copier on board, ça va juste le copier on board, ajoute le compagnon de votre prochain adversaire dans votre main, dernier adversaire c'est la même chose, c'est compliqué, pétard, pas oh, ça, bah ça non Wow, c'est chaud C'est chaud Non mais c'est chaud Là il y a un morceau de mon cerveau qui a, pris, euh, qui, a pris conscience, qui, qui a pris conscience et qui est en train de me dire mais mec arrête, arrête cette game là tu vas nous faire du mal là les... Arrête ce jeu tu es en train de nous faire du mal là mec. Tu vas dans une game qui est trop compliquée pour toi mec. Abandonne, tu peux encore abandonner hein T'es à 42, tu peux encore abandonner hein Donc là, ça fait un trip partout, non Si j'ai pas une connerie. Vous vous débrouillez bien. Ouais. Ah non. Pas mal, ça. Ah, quoi que. On veut des bébés, C'est dur à dire là. Lui il a rien de spécial. En vrai c'est à 9-7, on s'en moque. Bah, Quoique c'est un beau bébé hein. Faire ça. Hein. La végétation La végétation éternelle, éternelle. Éternelle. Merci Astro Boubis, ça le fiche, tu vas bien? Toujours un plaisir de te suivre. Bah, ça va super, et toi? Merci, merci pour ton aide. Tiens la baraque ça, heureusement. On va quand même perdre mais à droite. Ramos. Bon lui la là... Greaso, on s'en moque. Elise, on s'en moque. Oh là là, mais c'est n'importe quoi Pardon. Je crois qu'on va up avec les E. Voilà qui promet. Je crois qu'il faut virer Titus. Hein. Peut-être qu'on peut commencer à virer. Non, maintenant on va le tripler. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Dit toujours, il faut voir les choses en, en c'est C'est chaud! C'est vraiment trop, trop chaud. Est-ce qu'il y a des trucs qui, qui m'intéressent chez lui? Est-ce qu'on veut un. Et il est pas mal le Magmalock, hein, avec toutes les cartes qu'on récupère chaque tour. Le truc c'est qu'à un moment, il va falloir virer nos cartes, quoi. En même temps, il y a Ancêtre, Charlga. Il oh faudrait la game, là, peut-être. Oh là là, il y a trop de trucs, sérieux. C'est pas, pas sympa, hein. Oui, pour chat. Oh, waouh, wow Je vais virer eux. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Laissez-vous tenter par une tarotte. Pareil, hein, c'est les mêmes. Hein. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Une terre sacrée. C'est mon royaume Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. C'est bon, là, c'est bon, c'est trop compliqué, là, c'est trop compliqué, là Mais je peux pas, moi J'ai qu'un cerveau, merde, quoi Ah, mais là, franchement, j'ai fait des trucs incroyables, ce tour. Mais j'ai qu'un cerveau, je vais me faire greffer un neuvième cerveau. Franchement, je crois que c'est la, la, hein <rire> la game la plus dingue de ma vie, ça. Sans blaguer, hein Sans blaguer, c'est la game la plus dingue de ma vie. C'est pas possible. qu'intéressant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 C'est chaud, hein. En fait, le problème de cette game, c'est qu'il y a un moment, il faut prendre une décision. Enfin, le problème de ce genre de compo, c'est que t'as tout, mais en même temps, il faut faire un truc. C'est pas juste avoir des pièces. Vous vous débrouillez bien. Ah, je crois que je vire l'héroïne, hein. Que nous avons encore à découvrir Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez, voilà une pièce pour le dérangement ah, C'est peut-être lui qui fera toute la différence C'est parfait hein c'est parfait, elle est parfaite cette compo. Elle est sublime, elle est puissante, elle est efficace, on est que tour 12. On est tour 12, là on dirait que je suis tour 18. Vous savez les tours 18 à base de Ticatus et tout Le gars il dit mais attends, t'es tour 18 et t'as joué des sorts de Ticatus sur tes cartes. Non non. Non non, j'ai juste fait 100 mana par tour. Ah tu joues Galewix Euh non non, je joue Tess. Ah le truc c'est que ça à un moment il fallait les virer, mais j'ai bien fait d'en garder quand même un. Et justement, en en, en, j'ai fait peut-être la meilleure compo qui fonctionne avec eux. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu joues au tard il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de carton board. Tu concentres sur trois créas, et donc, tu as un peu la place pour d'autres choses. Et donc, ça m'a, c'était hyper intéressant. Alors, sans y réfléchir, hein, là, c'était vraiment juste de... C'est mon expérience qui a parlé, le... et le fait d'être aussi pressé par le temps. Mais finalement, j'ai pu, dans ma compo, garder au moins un buddy doré. Oh là là, elle est sublime cette compo, je joue que des 100%, je suis à 30 lives quoi. Magnifique, mais magnifique cette game, J'ai j'aime, jamais... franchement je crois que c'est la game la plus incroyable de ma vie, mais sans blaguer, hein. sans blaguer, jamais fait une game comme ça. Wow! C'est trop bien ça aussi! Oula. Ah! Est-ce grave? Pas tant, pas Un peu chiant, mais pas grave. Un peu chiant, mais pas grave. Bon, faut quand même que je trouve une carte euh, à rajouter. Applique chaque point de dégâts aux deux serviteurs adverses les plus proches. Voilà le bon, après, on va voir ce qu'il joue quand même. Il n'a pas d'infos. Europe de caille hein. Franchement, même une héroïne une altruiste, je prends. Ah, c'est bien ça. Le Camerol, on sait jamais. Ah, bah ça rajoute une créa, en vrai <rire> C'est con mais. Bah en vrai, 24-24, je prends. Ça peut tuer un poison. Hein. Mine de rien. Oh, ça tue un poison. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Fish Bah, je suis en train de m'applaudir là. Je m'applaudis. Franchement, je suis trop fier de moi. Première game des buddy, hein première game des buddies, hein. là je suis allé la sortir celle là, franchement je suis allé la sortir hein. parce que c'était vraiment il y a eu des trucs dans tous les sens, c'est pas genre une game où euh, ça fait 3 mois que tu travailles de la méta et puis c'est logique, normal quoi ça, ça déroule tout seul quoi ah, c'est chaud j'ai envie de chialer presque je sais pas faire moi mais je sais pas pleurer, mais incroyable incroyable incroyable ah c'était une game de chauffe